Good morning, allez, et Aujourd'hui, le Mishma et Bat Esther. Si vous souhaitez prochaine Mishnah, Hey, Mishnah, baal, baal, baal, baal, Bon, vous avez déjà commencé à comprendre le principe de la Mishnah, de, de ce chapitre. Il Reste encore plus que deux michelottes, celle qu'on est en train de faire et celle de demain, et après ce sera derrière nous. Finalement, je pense que c'est pas tellement pas compliqué le, le, le principe, même si dans la finesse, ça demande un peu plus d'approfondissement. On s'intéresse à savoir lorsque on a déjà, je reprends très succinctement, on a quatre possibilités d'action à faire face à une yevama en fait. Quand il y a une yevama, un frère qui décède et que maintenant on a sa veuve. Sans enfant qui est là devant nous, on, a, on doit faire la misa de Yiboum. Ou si on décide de ne pas se marier avec elle, il faudrait lui faire la Khalidza. Maintenant, avant de faire le Yiboum, on a la possibilité de la. Il faut même le faire d'ailleurs, lui donner auparavant des Kidushay Mahamar. On va le rapprocher un petit peu plus en des Kidushins, des Kidushins qui sont comme des Rabanons. Et il y, y a aussi la possibilité de lui donner un get. C'est pas nécessaire, on peut lui faire la Khalidza directement. Mais on peut aussi lui donner un guet pour la, la, la zikat yiboum. C'est-à-dire qu'on va l'éloigner un peu plus, mais on ne va pas encore la permettre à se marier avec euh, tout le monde. D'accord Parce qu'elle reste encore dans yevama du point de vue de la Torah. Du coup, je reprends le principe que une mate, en, en état, elle est à moitié mariée. Il faut lui faire soit le iboum pour la marier complètement, soit lui faire la khatsa pour la. pour la, la libérer complètement. Et.. Quand on va lui faire, soit lui donner les Kiddushaï mar, soit lui, lui donner, lui faire la, la lui faire, lui donner un get, et eh bien on va... Si elle était à moitié, elle va être un peu plus mariée, mais pas encore complètement. Et si on lui a donné le guette, elle va être un peu moins mariée. Elle est à moitié, elle est devenue au, au quart mariée. Un peu. D'accord C'est le principe qu'on parle dans notre Mishnah. Du coup, face à ces quatre actions, on s'intéresse à savoir si constamment. Lorsque j'ai fait... Une des actions, quand ce que sera-t-il si je veux faire une autre action, soit j'ai donné des kiddush qu'est-ce qui se passe si finalement je fais le hiboum, si je fais la khalitsa ou si je donne un guet, j'ai fait la khalitsa qu'est-ce qui se passe si après je fais le hiboum et je fais ou je donne un guet, est-ce que la femme va être mariée ou elle ne va pas être mariée? On a commencé la première mishnah, mishnah plutôt, mishnah bet guimel en parlant d'une situation où il y avait un yavam avec une seule yavama, après on a commencé à parler d'un Yavam, dans le Mishnah d'Alet maintenant, qui est introduit dans la fin de la Mishnah Gimel, avec un Yavam et deux Yavamot, où cette fois-ci je fais une action à l'un, l'une, l'autre action à l'autre, comment est-ce que je fais ensuite pour les permettre concrètement à se marier avec une autre personne Comment je fais pour me défaire complètement de ces deux femmes Avec un petit principe nouveau qui apparaissait, c'est qu'à partir du moment où tu as commencé à lui faire une... Euh, euh, bon, d'accord, on ne va pas reprendre la Mishnah, mais vous avez compris le principe. D'accord Si tu as fait le à l'une, ça devient ta vraie femme. L'autre, c'est plus ta femme. Tout ce que tu pourras faire, ce sera nul et non avenu. C'est selon Rabia qui va... On va reprendre ça dans notre Mishnah, de toute façon, donc on va réexpliquer un petit peu mieux. Et voilà. D'accord On est maintenant donc dans cette situation où on a un Yavam avec deux Yavam mot. Et jusqu'à maintenant, on a un Mishnah. Dalet, on a parlé. Si elle a fait le amar, ou si elle a donné le get, maintenant on s'intéresse dans notre Mishnah si elle a fait la Khalissa l'une. Si elle a fait le à l'autre. Et on commence avec Khalat, ve Khalat. Il a fait la Khalat à l'une et après la Khalat à l'autre. Oh, Khalat va sa mamar. Tout le bien, il a fait la Khalat à l'une. Après, il a donné des kudushé à l'autre. Ou encore Khalat à l'une. Et Nathan get. Ou encore Khalat. Vebaal. Il, il a fait la Khalat à Après, il, a, il, a, il, a, il est parti prendre l'autre en femme. En, en, en, en s'isolant avec elle. En faisant la, la bia. En faisant le Ouais. La Mishnah elle va parler d'une autre situation, mais elle va mettre en facteur l'alakha la de la fin, qui va nous dire qu'après la Khalitha, il n'y a plus rien. Soit dès que tu as fait la Khalitha, c'est fini, tu as libéré complètement la maison du frère, et de ce fait, l'autre femme, tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Donc si tu as fait la khalitza, elle ne va pas être Khalitha, elle pourra se marier avec un Kohen. Si tu veux le faire, le hiboum, tu as eu un rapport avec une femme interdite, mais les Kiddushin n'ont pas marché. Idem ça Kiddushin Mama, ou aussi tu as fait le tu dès que tu agis sur l'une pour la libérer complètement par la khalitsa, l'autre, tout ce que tu feras, ne fonctionne strictement pas. Je répète maintenant ce qu'on avait déjà vu dans la mission précédente, on est selon l'avis de Rabbi Akiva. Soit, une fois qu'on a fait la khalitsa à une des femmes, il y a un interdit, de, un interdit par l'Av, un l'Otah assez de la Torah, de se remarier avec aucune des autres femmes. Donc c'est un interdit de lave, lo yivne. Kaha yase lo cest lo on apprend que Kevan bana Shouv lo Si tu n'as pas construit, quand il fallait construire, tu ne construiras plus la maison du frère. C'est un interdit, c'est un, un lave. Selon Rabbi Akiva, lorsqu'il y a un interdit de lave, un interdit, une mitza négative, de se marier avec une, une femme, eh bien, ce, si tu te marie avec elle, les ne marchent pas. Ouais, pas comme la lacha. Selon la Khal, les Kiddushin fonctionnent sur un Khalibelavin. Là, selon le Meikiba, ça ne fonctionne pas. L'enfant sera un Mamser. Et selon ce principe, dès que tu as fait Khalisa à l'une, tu as un lab de te marier avec l'autre. Si tu te maries avec l'autre, le Kiddushin ne sert à rien. La femme a besoin d'un guet pour être permise à se marier avec une sur ça. Ou encore, autre situation maintenant. Donc on a fait la première partie c'était Khalaz Vechalat, Khalaz Amar, Venatan Guet, ou Baal. Ou encore, autre situation Ba'al, ou Baal. Il a eu un rapport avec une, et puis après, il a eu un rapport avec l'autre. Soit, je vous ai introduit tout de suite là, à la fois, vous le connaissez déjà, vous avez compris tout seul. Dès qu'il a, qu a fait la bille avec une, il est parti avec elle, c'est fini, c'est devenu sa vraie femme, celle-là est L'autre, il a un interdit maintenant de partir avec elle. S'il va partir avec elle, selon la bille qui va toujours, selon le principe, l'enfant qui va naître, ce sera la même Mais les kédogies ne, euh, ne vont pas être actionnées, parce que c'est fini. Tu peux pas... On peut, on peut marrer qu'une seule des femmes du frère... Et donc la deuxième, elle ne sera, sera pas mariée. Ou encore au Baal, vers sa maman. Encore, il a fait la Béila à l'une, et puis après, il a donné maman à l'autre. Ou encore, il a fait la Béila à l'une, il, il est beau, elle, il est parti avec elle, et puis après, il a donné un guet à l'autre. Est-ce qu'il a rendu interdite au Kohanim La réponse est que non. Véhalat, encore situation, il a fait la à l'une, après, il a fait la à l'autre. Dans toutes ces situations, il n'y aura pas. Après la Khalïtza qu'il a fait, la première Khalïtza qu'il a fait, on se rapporte sur le cas de la première partie de la Mishnah, après la Khalïtza qu'il a fait, eh bien, le, euh, tout ce qu'il qu pourra faire ne fonctionnera pas. Et même principe selon, selon, selon la même idée, si elle a fait le à lune, tout ce qu'il pourra faire à l'autre ne fonctionnera pas non plus. Et jusqu'à maintenant, on a parlé Ben Yavamechad, Lichta Yavamot, qu'il s'agissait d'un seul Yavam avec deux Yavamot, et maintenant, nouveau cas de figure, c'est avec Ben Chne et encore, s'il y avait deux Yévamines, il y avait deux frères, qui est, dont la, la, la Yévama attendait que l'un des deux se décide pour faire la mitzvah, comme ce qu'on va voir dans la première chaîne Mishnah, avec le, toujours le, le même principe. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. c'est une journée pleine, c'est la